Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure dans l'écosystème crypto. Aujourd'hui, bien que la chaîne commence à avoir un petit peu d'audience, d'ailleurs je vous remercie, on vient de passer la barre des 600 abonnés, c'est vraiment génial. J'espère vraiment que ça va continuer, d'ailleurs si t'es pas abonné et que tu regardes cette vidéo, je t'invite à le faire. Mais du coup, malgré le fait qu'on soit de plus en plus sur la chaîne, j'ai peur que peu de personnes voient cette vidéo, alors si t'as cliqué dessus, tu as vraiment raison parce que le sujet est relativement important. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Que ce soit depuis un exchange ou depuis un wallet, d'envoyer du coup des cryptos, d'effectuer une transaction et de se dire bon, bah maintenant j'ai plus qu'à prier pour que ça arrive. Alors vous me direz sur les exchanges, par exemple sur Binance, lorsque vous envoyez une transaction, elle apparaît en bas, on verra ça juste après sur mon écran de toute façon, mais donc il y a moyen de suivre à peu près l'état, mais on n'est jamais trop sûr de ce qui se passe. Et puis lorsqu'on est sur des wallets décentralisés, là on sait absolument où pas ce qui se passe. Généralement, il y a un temps de chargement, puis après, en fait, il faut soit aller demander à la personne si elle a bien reçu la transaction, euh, ou sinon, bah, utiliser un explorateur de blocs. Et ça va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, l'explorateur de blocs. On va revenir sur quelques principes de comment sont construits, en fait, une transaction. Et puis, on va voir que grâce à un explorateur de blocs, par exemple, vous pouvez traquer le compte de votre meilleur pote. Donc, si jamais il vous dit « Ouais, moi, j'ai 3 bitcoins sur mon wallet et tout, je suis méga riche », et ben, vous pourrez checker s'il dit vrai, parce que, bien sûr, sur la blockchain, tout est public. Bref, je vous propose sans tarder qu'on passe sur mon écran directement. Comme ça, on va explorer les différents explorateurs de blocs, justement. Selon les blockchains, donc on va faire un petit peu de Binance Smart Chain, je pense. Et un peu de Polygone, parce que c'est des réseaux qui ne coûtent pas trop cher. Donc, je pense que c'est ceux qu'on utilise majoritairement. Ether, vous verrez, c'est exactement pareil, je vous le montrerai. Donc, je vous propose de faire ça maintenant. Bon, comme j'étais en train de vous le dire, on se retrouve maintenant sur mon écran. Comme d'habitude, je suis sur ma plateforme préférée, c'est Binance. Donc, je vous propose d'abord... De regarder en fait, on va regarder l'historique d'une de mes transactions et voir en fait comment est-ce que s'articule une transaction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans retrait juste ici et on va voir ce que ça me donne. Normalement, ça devrait me donner l'historique de mes transactions en bas. Donc, voilà, vous voyez bon les derniers retraits que j'ai fait par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un retrait donc sur la Binance Smart Chain, donc juste ici. Et vous voyez ici en fait, il me met un petit lien, donc on va l'ouvrir. Ah, je peux pas l'ouvrir directement. Ah, si, je peux l'ouvrir directement. Donc voilà, j'ai plus cliqué dessus. Donc là, ce que je viens d'ouvrir, c'est la transaction. Et maintenant, ici, je vais ouvrir aussi du côté de l'adresse. On verra juste après de quoi il s'agit. Je vais fermer un peu tous mes onglets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, j'ai pris une des dernières transactions que j'ai fait. Donc en fait, j'avais retiré 89 BUSD de Binance vers mon wallet Metamask euh, sur le réseau de la Binance Smart Chain. Donc on voit, ça, c'est mon adresse par laquelle j'ai retiré. Et ça, c'est l'ID de la transaction. Vous allez voir, il y a plusieurs choses. Donc, lorsque j'ai fait ma demande de transaction sur Binance, ça m'a généré une transaction ID, ça m'a spécifié l'adresse vers laquelle je pars. Et du coup, bah, quand j'ai cliqué là sur le transaction ID ici, ça m'a redirigé vers euh, cette page, pas l'autre. Donc là, on est sur bscan.com. Euh, donc, c'est ce qui permet de traquer en fait toutes les adresses, les blocs et les transactions sur la Binance Smart Chain. Donc là, on voit, c'est bien le transaction H que j'avais sur Binance. Euh, voilà, c'est passé dans le bloc numéro, euh, bon voilà, vous avez compris, euh, le succès, donc la transaction est un succès, on a euh, donc l'heure, euh, etc. D'où, donc ça, on voit que c'est depuis un Binance Wallet, donc c'est depuis la plateforme Binance, vers, euh, donc non, ça c'est le contrat d'abord, donc ça c'est le contrat du Stablecoin que j'ai envoyé, le BUSD, là on voit que ça a été envoyé d'un Binance Wallet vers mon adresse Metamask perso, on voit la somme ils nous font la conversion euh, à cet instant t ce qui est plutôt pratique voilà la value ici à bug tout le temps parce que c'est pas du bnb voilà on s'en fiche là on a aussi les gaz euh, de, utilisés pour la transaction donc là on voit que ça a coûté 20 centimes euh, donc c'est plutôt pratique pour suivre aussi euh, le gaz que vous avez payé si vous avez oublié et voilà là, ça donne le prix du bnb mais on s'en fout un peu et ici on peut avoir encore plein d'autres informations mais c'est pas l'idée c'est pas le projet, enfin voilà, vous avez compris. Là, c'est pour suivre une transaction. De toute façon, on va montrer, je vais vous montrer en live après comment ça se passe. Ensuite, si par exemple, vous voulez traquer mon adresse. Donc, on peut cliquer ici ou je l'avais déjà ouvert là. Donc maintenant, si vous voulez par exemple pister mon adresse et savoir ce que j'ai sur mon adresse, c'est faisable. Donc ici, on va fermer et on va aller ici. Donc là, en fait, je suis vraiment sur mon adresse personnelle. Enfin, personnelle, c'est une de celles que j'utilise. Euh, généralement, c'est pour les airdrops et les trucs de merde. Donc en fait, vous avez juste à chercher une adresse dans la barre là-haut. Je refais la manip. Hein. Hop, on la recherche. Et voilà, ça me remet sur la même page. C'est la page de mon adresse. Donc, sachez que si vous connaissez l'adresse publique d'un pote et que vous voulez vérifier son solde, vous le tapez ici. Et selon la blockchain, en fait, vous allez pouvoir avoir son solde. Donc là, ça va être le solde de la Binance Smart Chain. Je vais vous montrer après qu'on peut le faire pour Ether, pour Polygon, pour Cosmos et pour tout et n'importe quoi. Donc là, on se retrouve donc sur euh, mon compte. On voit qu'en tout, je possède ça comme BNB. Alors, je crois, si je ne dis pas bêtises, on va vérifier que c'est vraiment ce que je possède en BNB pur. Voilà. Ce pas l'équivalent de tout ce que je possède, donc je possède vraiment 0,03 BNB dessus. Euh, donc voilà l'équivalent en dollars de ce que je possède en BNB. Là, la liste des tokens que j'ai, voilà, bon, il y a quelques petits trucs, comme vous pouvez le voir, C'est pas glorieux. Et donc ensuite, en dessous, on a toute une interface qui nous présente en fait l'historique des transactions effectuées sur cette adresse. Donc tout ce qui rentre et qui sort de cette adresse, ça va être écrit ici. Donc on peut voir qu'il y a 4h14, minutes. Euh, d'ailleurs c'est faux parce que je l'ai fait hier, mais bon, admettons. Euh, j'ai fait un transfert en dehors de mon adresse, vers cette adresse-là. Alors si je me souviens bien, hier en fait, c'est parce que j'ai stack du cake sur PancakeSwap. Donc ça doit être ça, voilà. Euh, là, j'avais fait d'abord un retrait, puis après j'avais approuvé, puis j'ai fait un dépôt. Donc c'est pratique, là vous voyez vraiment en fait, ce qui se passe. Donc voilà, là c'est un transfert, là c'était un dépôt. Vous pouvez vraiment suivre tout l'historique de vos transactions. Vous avez le transaction hash à chaque fois, donc vous retournez sur l'interface où on était avant. Vous voyez donc de quelle adresse forcément c'est de la mienne parce que là on suit l'historique de mes transactions et où ça part. Donc ça moi je trouve ça plutôt pratique, surtout quand vous commencez à paniquer et que vous ne savez pas ce qui se passe avec vos transactions. Je vous propose maintenant qu'on lance une transaction, on va la faire sur Polygon. Euh, comme ça au moins ça vous fera un deuxième interface. Donc on va sur le réseau Polygon ici. Donc voilà j'ai un peu de matique, euh, je vais me l'envoyer en fait d'un wallet à l'autre. Comme ça ça va changer d'adresse. Donc vous voyez là j'ai trois wallets, donc on va se l'envoyer vers celui-là. Euh, donc, faut que je lui copie son adresse. Euh, toc, toc, toc. On va ici. Voilà, je copie l'adresse de mon autre wallet. Je retourne sur le premier. Et là, je dis que je veux envoyer... Mince. Là, j'en fais copier coller de l'adresse, du coup. Il me la met ici. Donc, il reconnaît son nom, vu que c'est un compte à moi. Là, je dis que je vais envoyer deux matiques. Hop. Je mets les temps en réaction le plus élevé possible pour que ça aille vite. Et voilà, ça part. Donc là, si vous ne connaissiez pas l'explorateur de blog vous vous dites... Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, ça a été approuvé rapidement parce que oui, Matic, ça va vite. Euh, mais du coup, bah, ici, on voit que ça a été envoyé et approuvé. Mais imaginons qu'on n'était pas trop à l'aise. Et bien, bah, on clique ici sur afficher sur l'explorateur de blocs. Donc, je vous rappelle, vous êtes sur MetaMask. Euh, vous voyez ici l'historique de tout ce qui s'est passé. Et là, vous allez dessus, afficher sur l'explorateur de blocs. Et donc, ça vous ouvre une interface qui est exactement la même que pour la Binance Smart Chain. Sauf que là, c'est sur le réseau Polygone. Et là, vous voyez la le hash de la transaction, le bloc, le timestamp, de quelle adresse vers quelle adresse. Donc c'était la mienne vers encore la mienne. Combien j'ai envoyé De matiques, donc ça fait à peu près 2 dollars et quelques. Combien il y a eu de frais Bon, vu que c'est matiques, ça coûte que dalle. Voilà. Là, on peut avoir après un peu plus d'informations. J'avoue que bon, là, ça on s'en fout. Mais vous voyez, vous pouvez suivre si c'est un succès ou pas. Et ça, c'est pratique. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais resimuler une transaction et on va laisser de voir en temps réel parce que vu que là, elle est en succès rapidement, il n'y a pas eu le petit suspense. Donc euh, je vais sur Metamask, je retourne sur mon wallet, et donc là je vais renvoyer re vers mon autre compte. Je vais envoyer un Matic cette fois, je ne vais pas m'amuser à, à vider mon compte. Sauf que là dans les frais, euh, je vais mettre le plus bas possible. Voilà. Je mets bas ici, comme ça, ça va prendre un peu de temps à arriver. Je confirme, et donc là vous voyez que c'est en attente ici. Donc là pour l'instant c'est suspense, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je vais sur l'explorateur de blocs. Et voilà, on voit que la transaction est bien en cours. Donc là, ce qui est cool, c'est que déjà, vous savez que votre transaction, elle est partie. Après, oui, pour savoir si elle arrive, il va falloir avoir la nouvelle interface quand on actualise. Voilà. Donc ça n'a encore mis pas beaucoup de temps, mais vous voyez, hop, c'est redevenu un succès. Ça aurait été un échec si, par exemple, vous envoyiez vers une adresse vide. Euh, vous pouvez bien vérifier aussi euh, bah, le compte vers lequel vous avez envoyé, etc. etc. Je vous propose vite fait d'aller regarder l'interface de Etherscan. Etherscan c'est exactement pareil, vous voyez ça se ressemble vachement si je rentre mon adresse sur Etherscan, alors normalement sur cette adresse j'ai rien, mais on va vérifier, hop je rentre mon adresse, voilà donc il me dit que j'ai rien, j'ai pas de transaction, mais vous voyez hein, les interfaces sont sensiblement les mêmes, hop si je me remets dessus, transaction detail. Adresse ici c'est pareil voilà vous voyez hein, c'est vraiment des copier coller donc euh, vous devriez vous retrouver facilement normalement. Maintenant que ça c'est clair je vais vous montrer aussi l'interface de Cosmos parce que pour le coup je la trouve vraiment plus stylée ils font jamais les choses comme les autres euh, donc c'est euh, atomscan.com donc euh, il en existe plusieurs pour euh, scanner la chaîne mais euh, moi je la trouve je la trouve cool celui-là et en plus il y a quand même pas mal de blockchains prises en compte ici donc toutes les blockchains dans l'écosystème Cosmos. Et vous allez dessus, du coup, là, vous avez euh, du coup, bah, le prix, euh, le nombre de transactions, l'inflation qu'il a sur le token, le nombre qui est stack sur le nombre de tokens disponibles, toutes les transactions en temps réel. Du coup, moi, je vous propose de vérifier ce qui se passe sur mon compte à moi, hein, comme d'habitude. Donc là, c'est la blockchain Juno. On va prendre la blockchain Cosmos. J'ai copié mon adresse. Je l'entre ici. Hop, je fais entrer. Voilà. Donc là, on voit tout ce qui se passe sur mon compte, ce qui est pratique. Donc, euh, moi, je trouve que l'interface est beaucoup plus jolie. Euh, c'est propre, on voit combien j'ai d'atomes disponibles, c'est-à-dire pas grand-chose, combien j'ai délégué, c'est-à-dire que je stack, donc voilà, j'en ai à peu près 26, combien de rewards m'attendent pour l'instant, toujours pas grand-chose, donc le nombre d'atomes total, donc ils font vraiment la somme de tout ça, combien je suis censé gagner par jour, par mois, par an, d'atomes, donc je trouve ça plutôt stylé, en sachant que voilà ils, te met, ils vous mettent euh, le, les rewards sur la blockchain Atom, ce qui est, ce qui est vraiment bien foutu, voilà, on voit à qui j'ai délégué. Voilà, clin d'œil à Stack Lab. Donc, euh, c'est vraiment super cool. Et ensuite, en bas, on a toutes les transactions. Voilà. Donc, euh, vous voyez le type de transaction. Là, j'ai délégué. Là, j'ai récupéré mes rewards. Euh, là, j'ai fait des transferts à ABC, comme je vous ai montré dans mon premier tutoriel. Bref, c'est vraiment bien foutu, je trouve, pour suivre ces transactions sur Cosmos. Pour euh, connaître l'état de son compte aussi, je trouve ça limite mieux que, par exemple, l'interface Kepler ici. Voilà, Et Kepler ici, c'est un peu limité c'est quelques informations mais c'est limite ici vous, vous savez vraiment tout sur votre compte si par exemple je vais sur juno que j'avais vu pas loin hop il est là on va aller sur juno et je vais entrer mon adresse juno vous allez voir l'interface est sensiblement la même mais euh, je trouve que c'est vraiment clean franchement ça, ça donne envie d'être euh, d'être utilisé ils font, un, ils font un gros boulot donc euh, ça mérite d'être mis en avant voilà juno exactement la même interface tout pareil, donc voilà, il n'y a pas des blockchains mises de côté. En plus, ça se met aux couleurs de Juno, stylé. Et voilà, vous avez tout pareil. Ici, vous avez euh, bah, tout l'historique euh, des transactions. Et moi, je trouve ça vraiment propre. Donc voilà, je vous invite à, à faire de même. Si, euh, si jamais vous avez des doutes sur vos transactions, voilà pour les suivre, euh, ça marche quand ça sort d'un exchange, comme je vous l'ai montré. Si vous faites une transaction vers un exchange, c'est exactement pareil. Vous pouvez suivre... Euh, Bon, entre guillemets le statut de la transaction, donc c'est vraiment cool. Alors oui, j'ai peut-être oublié de vous préciser un truc, mais vu que sur la blockchain, tout est transaction, lorsque vous allez déposer des fonds dans une poule de liquidité que vous allez stacker des jetons, par exemple sur PancakeSwap, si on prend la Binance Smart Chain, mais pareil, là, je vous ai montré sur Cosmos, euh, toutes les transactions, donc en fait, dès que vous allez faire une opération sur la blockchain, c'est considéré comme une transaction, et donc vous allez le retrouver, par exemple là sur la Binance BS... Smart Chain, vous allez retrouver cet historique. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, dès que vous signez un contrat, par exemple là, j'avais juste approuvé le, le cake sur swap ça génère une transaction, et donc je peux le suivre. Ce qui fait que si jamais quelqu'un utilise votre compte à votre insu, normalement, ça apparaîtra dans les transactions ici, parce que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est un bon moyen de suivre ça. Donc, ça me semblait important de le rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'en fait, tout est transaction sur la blockchain, et c'est pour ça que l'explorateur de blocs est hyper important. Il suit toutes les adresses, tous les blocs, et toutes les transactions sur une blockchain en particulier, ce qui est quand même pratique quand on veut bah, suivre l'état de son compte, euh, vérifier qu'une transaction est bien passée, etc. Si par exemple, demain, quelqu'un vous dit euh, « j'ai pas reçu ta thune, euh, ta transaction n'est pas passée », vous allez vérifier sur le hash de la transaction ici. Et si l'adresse de destination est la bonne, et que là, c'est un succès, c'est que le mec est un mytho. C'est qu'il a bien reçu l'argent, c'est juste que lui, il n'est pas foutu de le trouver, ou que, tout simplement, il vous ment. Donc, c'est vraiment un bon moyen de s'assurer de la véracité de l'interlocuteur que vous avez en face, et puis même de vérifier si vous faites vous-même des transferts entre vos adresses. Voilà, ça me semblait important de, de le rappeler. Ok, donc là, c'est le Alex de post-production qui vous parle. J'ai juste oublié un petit truc, un tout petit tips. Euh, bon, qui me paraissait évident en fait pendant que je tournais la vidéo mais je pense que c'est important de vous le rappeler si jamais euh, bah là je vous ai pas présenté euh, la blockchain sur laquelle vous faites des transactions il vous suffit de taper sur Google par exemple euh, imaginons c'est la blockchain Terra vous tapez euh, Terra scan crypto donc euh, utilisez tout le temps en fait les mots clés euh, blockchain suivi de scan donc généralement après ajouter crypto si vraiment le mot peut prêter à confusion généralement ça va être l'un des premiers liens là vous voyez il y a le Atom scan de tout à l'heure mais par exemple là si on veut vraiment l'explorateur de la blockchain Terra elle-même, et eh ben en fait, ça vous redirige vers euh, directement euh, votre Terra Finder. Donc, c'est euh, ici que vous allez entrer votre transaction, votre bloc ou votre adresse. Euh, pareil, si, par exemple, je veux la blockchain euh, Polkadot, Polkadot Scan. Hop, je vais dessus. Je prends le premier lien. Là, vous choisissez le network. Donc là, on n'est pas sur Kusama, on veut Polscan. Et donc là, vous cherchez un account, une adresse, un bloc, ce que vous voulez. Et c'est toujours la même chose. Après, voilà, ils sont, il y en a qui sont plus ou moins mignons. Voilà, par exemple, on voit les blocs qui bougent. C'est joli. Donc voilà, là, par exemple, lui est un peu différent. Vous pouvez voir que, euh, il y a les blocs qui s'affichent. Euh, D'une blockchain à l'autre, ça va changer. Et voilà, vous avez l'idée. Et je voulais vous le rappeler parce que ça me semblait important. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez toujours pas de mettre un like, un petit commentaire pour me dire d'ailleurs si vous n'avez pas compris des choses. Hein. Vous êtes nombreux à me poser des questions en commentaire et je réponds à absolument tout le monde, donc n'hésitez pas. La vidéo a normalement été un petit peu courte, donc voilà, on essaye de faire des formats qui varient parce que je sais que des fois, les vidéos de 20 minutes, ça fait chier le monde. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ne vous hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao